Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo qui fait partie de la série de vidéos de comment créer des cartes originales sans savoir dessiner mais avec des stickers. Comme je vous l'ai dit dans les deux précédentes vidéos, la technique est très facile à réaliser et la démarche est à aborder avec beaucoup de simplicité et d'imagination. Donc, il est donc important de garder à l'esprit qu'il s'agit avant tout d'un moyen de se divertir. Donc, ce n'est pas la peine de vous surcharger avec des plans ou alors avec des schémas, comment on va commencer, par où, etc. Donc, euh, au niveau de la composition ou alors au niveau du choix des couleurs et tout ça, ça va être quelque chose qu'on va faire spontanément. Donc, vous allez préparer vos autocollants, quelques morceaux de papier, de la colle et vous allez vous lancer dans cette activité très amusante et très enrichissante. Alors je tiens juste à vous dire que dans les vidéos qui vont suivre cette vidéo, je vais vous présenter plusieurs modèles de cartes créés uniquement avec des morceaux de papier déchirés et avec des stickers, ce sera un petit peu dans le même style. Par contre les embellissements vont être un plus pour apporter un peu plus de matière à nos créations. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir des emblissements. Vous allez voir c'est quoi les emblissements, ce sont les petits diamants, euh, les petits rubans de dentelle, etc. Donc voilà, ça c'est à vous de voir si vous voulez ajouter euh, cela à vos créations, mais sinon vous pouvez vous limiter uniquement au collage de papier. Je vous ai dit dans la précédente vidéo que la me meilleure façon de remplacer un dessin dans une carte ou même sur un marque page est d'y coller un autocollant donc laissez votre imagination faire le travail et allez-y allez petit à petit et spontanément je veux dire euh, laissez faire le, le hasard aussi des fois on obtient de chouettes chouettes résultats donc je ne vais pas commenter euh, cette vidéo euh, je vais vous laisser la visionner, je vais laisser un petit fond euh, de, de musique et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Surtout n'oubliez pas si cette vidéo vous a plu de l'aimer, de la partager et euh, de me laisser euh, en commentaire euh, une question concernant cette vidéo ou alors votre appréciation, ce que vous en pensez concernant cette technique, etc. Si vous aussi vous utilisez du collage avec euh, des autocollants, etc., des, euh, euh, des rubans adhésifs, etc. Donc, euh, dites-moi ce que vous en pensez, donnez-moi euh, votre appréciation. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si vous, ça n'a pas encore été fait et d'activer la petite cloche qui se trouve juste à côté du bouton s'abonner. N'oubliez pas non plus, si vous êtes intéressé par le dessin ou par le coloriage, de télécharger votre kit de dessin ou de coloriage gratuit. Le lien, les liens, se trouvent juste en dessous de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.